Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le potager aux mille trésors Stop ok ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo Mais il faut dire que filmer, monter et surtout, surtout jardiner m'avait vraiment manqué Bref, on reprend. Février et mars, ce sont les mois où l'activité au jardin commence doucement à reprendre. La nature commence à s'éveiller, ça sent bon, il fait de plus en plus doux et surtout c'est le début officiel de la nouvelle saison. Je vous propose donc de commencer cette vidéo par un rapide bilan de l'état du sol avant de passer au semis, plantation puis récolte. Globalement, je suis super contente de l'évolution du sol, surtout dans la parcelle la plus grande et l'une des plus récentes où la terre a vraiment noirci et est devenue tendre, je peux facilement y enfoncer la main. Bref, toute cette matière organique amenée année après année a fini par faire du très bon boulot et ça c'est super. Avec le paillage et malgré la sécheresse, le sol ne s'est pas trop asséché, sauf là où il n'y avait aucune protection. Par exemple, sur certaines zones de la parcelle la plus ancienne, quand je creuse, on voit tout de même plein de vers de terre. Et il ne faut pas laisser toute cette vie s'éteindre, donc on va vite pailler la majorité des espaces des garniers avec des feuilles mortes. Il y a plein de trous de vers de terre auxquels on viendra ajouter plus tard de la tonte pour équilibrer matière carbonée et azotée et éviter les fins d'azote. Une fois tout ça vérifié, il faut lancer des nouvelles cultures. Alors début mars, je sème des radis dans une cagette. Regardez comme ils ont bien poussé. Lorsqu'ils commencent à filer à cause de la trop grande chaleur de la serre par rapport à la luminosité ambiante, on les place à l'extérieur, toujours dans leur récipient. Je sème aussi des laitues et des betteraves qui resteront dans la serre pour germer. Une semaine plus tard, regardez, ils plantent déjà le bout de leurs feuilles et ça franchement c'est très satisfaisant à voir. Je sème aussi plusieurs variétés de tomates en ligne. Je les repiquerai dans des pots individuels plus tard dans les saison. Le temps pour qu'un plant puisse être mis en extérieur est de 6 semaines environ. C'est donc le moment parfait pour pouvoir ensuite planter les tomates début mai. Pour les poivrons, je m'y suis mise un peu tard, mais je tente quand même le coup, sait-on jamais. Et hop, tout ça ira en intérieur pour une germination optimale bien au chaud. Maintenant les plantations. Durant l'automne, j'avais semé des poivreaux qui ont résisté dans leur peau. Il est plus que grand temps de les implanter. Pour ça, on les divise. Et on les habille, c'est-à-dire qu'on vient couper le bout de leurs racines et de leurs feuilles. Pour le repiquage, on prend simplement un petit plantoir. On fait un trou. On place le poireau. Et on répète le geste à intervalles réguliers, et puis bah voilà. D'ailleurs on a pu effectuer nos premières tontes, l'occasion de pailler toutes ces nouvelles plantations et de garnir des surfaces non couvertes comme vu précédemment d'ailleurs. La grosse plantation de mars-avril pour nous c'est aussi les petits pois, délicieux. On utilise la technique de pré-germination, d'ailleurs elle est détaillée dans une vidéo précédente. Et disons moins d'une semaine plus tard, voilà ce qu'on obtient. Je trouve ça vraiment magique à chaque fois de voir les graines germer de cette manière, c'est... incroyable. Je les sépare délicatement du papier. J'en ai utilisé un biodégradable, donc c'est pas grave s'il en reste un peu qui va dans le sol. Donc c'est du papier essuie-tout qui garde l'humidité. Là, c'est une étape très délicate où il faut faire attention à ne pas abîmer les germes par mes gardes. Ensuite, je prépare le bout de parcelle où je vais les implanter. En l'occurrence, je ne vais pas mettre les graines en cercle autour des zoyas, parce que c'est une culture de printemps début-été. Donc il devrait y avoir des pluies et on n'aura pas besoin d'arrosage supplémentaire, enfin normalement. Déjà, je dégage tout le paillage des feuilles mortes de surface. J'en profite pour récolter deux betteraves qui se trouvaient là et qui sont restées tout l'hiver. Voilà. Ensuite, je décompacte légèrement le sol en surface de manière à ne pas trop déranger la vie qui est en dessous tout en garantissant un bon lit pour les semis. Je prédispose les cagettes qui protègent les petits pois des oiseaux. Je les place en ligne. Je les enterre. Je trouve ça vraiment super apaisant de placer les graines, de les enterrer en faisant attention aux germes, etc. Tout en pensant à tous les petits pois qui vont en résulter. Et voilà Regardez le résultat quelques jours plus tard comme ils ont bien poussé. On avait également conservé dans la serre une cagette d'un mélange d'épinards, de fenouilles et de bêtes Donc il a fallu les repiquer à droite et à gauche dans le potager pour des récoltes de printemps et début été. D'ailleurs, des nouvelles de navets semées à l'automne dernier. Ils ont super bien poussé et on en récolte depuis plusieurs mois, des plus ou moins gros. On en met dans la soupe, dans les potages, etc. Franchement, cette culture marche super bien au potager il faudra la continuer. En parlant des cultures qui ont survécu à l'hiver, on a d'ailleurs pas mal de poireaux, d'oignons, de l'ail, des bêtes, du fenouil du chou et des betteraves qui ont survécu. Ça nous garantit plein de récoltes précoces et ça c'est génial. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai hâte de poursuivre cette saison au potager et je vous dis à très vite.